Euh, bon alors dis-moi. En gros, toi et moi, tu vois, on a une, euh, on a un petit truc, tu vois, on, on s'entend bien. Ouais. Et, et, euh, bien hey, voir. Ouais. Dis-moi. Je euh, tu sais pas où je peux trouver, euh, genre en euh, point américain, un petit truc comme ça. Euh, si, si, tu sais, tu vas à juste derrière là. Ah ouais, mais euh, faut pas un papier genre. Euh, si, tu peux acheter la licence, ça coûte, euh, coûte 10 000 dollars. Ouais, mais moi je te parle d'un truc genre euh, pas homologué genre. Ah Genre des gangs, euh, je sais pas. Ok, ok, ok, je vais dire un truc. Tu vas voir le patron du Bahamas et tu lui dis que tu cherches à t'obtenir euh, une arme euh, sans passer par la voie traditionnelle. Ok, ok, parce que j'avais déjà un contact avec des mecs qui vendent des armes. Et euh, comment dire, euh, c'est compliqué. D'accord, mais va va voir lui, il s'appelle Jimmy. Tu verras, il a un bob en général, et tu, tu lui demanderas euh, s'il peut faire quelque chose pour toi. Eh hey Ouais Dis-moi, j'ai entendu un super gros bruit quand t'es sorti. Comment ça Oh putain de sa mère mais faut que tu laisses les clients sortir des véhicules hein Qu'est ce que tu racontes Ah mais là il est enculé là De quoi Ouais ah. Ça c'est de la triche ça <rire> <rire> <rire> Ah oh, putain de merde Pourquoi tu t'arrêtes à l'entrée Mais je m'arrête pour ça où parce que as... Mais c'était ouvert t'es con ou quoi Non c'était pas ouvert Mais si c'était ouvert Non c'était pas ouvert la barrière me bloquée. Ah merde putain! Ça va, tu t'es pas fait mal? Attends, j'appelle l'ambulance! D'accord, d'accord! Putain! Ah, je suis d... désolé! Aïe <rire> Ça part en couille! <rire> ah, bonjour monsieur! Bonjour monsieur! Ouais, en fait, il euh, y avait un petit problème, je lui ai rentré dedans, il est tombé, il s'est blessé! Ah. De... <rire> ah ouais, oh, putain une... elle est trop belle votre bagnole Est-ce que ça va mieux monsieur ah, Bah pas vraiment quoi Ah ça je reconnais ça c'est une la voiture importée d'un autre pays temps. ça c'est magnifique Bah est-ce que Maman. vous pouvez euh, toucher un petit peu le genou parce que j'arrive pas à savoir où j'ai mal D'accord Aïe là là je vais vous emmener à l'hôpital J'ai mal là j'ai mal là je vais, vous, je vais vous porter je vais vous emmener à l'hôpital Ok ok Ah putain de merde Bah euh, Rico, garde... Gar... Merde putain... Je, je vais venir te chercher à l'hôpital après. Aïe, aïe, aïe. A tout de suite Rico. J'arrive. <rire> <rire> ah, je suis mort Non, en vrai... En vrai c'est bien vu, c'est bien vu. Ah mais du coup ma voiture elle est au concesse putain Fais chier